Will <laughs> <laughs> what déplorable emploi d'une heure environ le château de sa tante sans doute n'est ce pas quelque ouais, je chose je qui nous je... fait réfléchir non je de ton poème. Je... Non, non, écoute je suis pas fan de poèmes. c'est pas du tout un poème alors là bien au contraire oh, c'est quoi cool. le... écris moi promptement quelques pages où tu me vois échapper c'est beau n'est ce pas genre comprends ce que t'as dit mais c'est beau oui <rire> C'est magnifique, tiens regarde, ça s'appelle un générateur de texte Ah d'accord oui, un générateur de texte pour draguer, d'accord Pas du tout pour draguer, pas du tout Tu, tu rentres le nombre de phrases, par exemple là j'ai cliqué Rencontrer donc cette aventure là, dit la marquise à lui C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. moi je trouve ça ouais, magnifique Mais pourquoi je cherchais une vidéo Euh, je sais pas, pour attirer des gens tu vois Mais dès que moi je suis arrivé, j'ai bon, est-ce qu'avec ma voix ça va passer ou pas Non Avec ta voix, alors là je peux te dire pas du tout eh ben écoute, moi je me balade de channel en channel pour partager ma philosophie. Bon, là tu te balades pas vu que là tu viens juste de la créer. Oui, je viens de la créer, mais de tout à l'heure je me baladais. J'ai reçu beaucoup de fils de pub, nique ta mère, salope, mais. Oh, t'inquiète pas. Au fond, qu'est-ce qu'une vraie insulte Oh ah non, non, <rire> allez, On va. Euh, je vais y aller. Bonsoir. Oh, gob, c'est pas possible, tour. J'avais dit de t'arrêter, c'est incroyable ça. Oh, ah, ça Écoutez, euh, Dato ce Dato channel. <rire> <rire> c'est le mec qui cherche. Est créé dans un but uniquement pour. Euh, voilà. Des gens. <rire> voilà, partager euh, des moments conviviaux, on va dire. Ouais, <rire> génial. Va dire son truc, tout va si tout vous... le monde va se barrer. <rire> si vous voulez, je vous lis une petite phrase très philosophique. Attends, début, euh, je, euh, je suis un prince ou je sais pas quoi. Et ouais, et puis débute euh, princesse yu princess, yu tout le monde. Ouais, ça marche. Ok. C'est parti ouais, C'est parti, ouais, Début, est parti. Ouais, est vous, Salut. Bonsoir à tous Salut, tout, est voilà. ah, ouais. tout le monde a une Bonjour le ah, les oh, ah, un. enfants oh, là. là Ah bah vous, est des On des gueules, hein, la mais viens et Kurtis fait notre channel qui Voilà, Natole, je te laisse Princesse Yuki, c'est une meuf, on teste la chance attendez Allez, allez okay. vas-y Ah bah c'est cassé <rire> bah, C'est pas grave, c'est pas grave, je vous le fais à vous quand même On est des Ouais ça marche, ça marche <rire> Prince de ma vie de la prisonnière C'est pas beau ça, putain j'ai pas compris pas mais... Euh, ouais. Moi non plus Non mais comme d'habitude toi tu comprends rien c'est pas grave ah Mais euh... Ah, en fait, non mais... personne qui a Je que c'est Zidane Zidane double Five. Moi j'ai pas de cleanfish Non ouais, bien sûr, ouais, Moi j'ai rien moi Zidane. Non mais c'est oh Zidane Non, non. Zidane. c'est Zidane C'est Zidane C'est Zidane C'est Zidane Zidane ça a été Zidane Zidane Si si Non Zidane. c'est pas Gammercy je lui fais confiance C'est Zidane C'est Zidane. t'allais Zidane. grave là C'est alors, je te laisse trouver un truc. <rire> non, as non, non, hein. Tu es folle, quelqu'un qui me fiche, t'as vu t'avoir Non, j'ai pas de teamfish. T'as bouffé un... Tu veux une vérif qu ou quoi Vas-y, tu veux une vérif Faut aller vérif. Attends, y'a un sous modérateur là-bas, j'ai la fiche. Euh, Parce que, quand même, je crois que j'utilise plus, mais vas-y. Mec, moi, je sais pas que c'est à faire, tu sais, mon clonefish. Ah bah, allez, hey, tu prends mon clonefish. Ouais, on voilà, nous... c'est Ziden, c'est Ziden, c'est Ziden, là. La grand-mère de la chambre, c'est Ziden. User ouais, avec ta voix de puceau, ça sert à rien d'avoir fiches, Oui. On dirait un truc euh, de snap là, Snapchat. C'est incroyable ce mec. <rire> ouais salut Bonsoir. Ouais, bonsoir. <rire> t'es une heureuse. T'es une nigger. Non, je suis pas une nigger. Pas comme ouais, tout. C'est pas une nigger. Ouais, j'avoue. Est-ce Est que tu, tu as une nigger? Est-ce que tu as que Ah si, si, si. Non, ouais, ok, je suis une nigger. Hey, C'est ouais, le, hey, le diable. Eh, le diable. T'es suisse? Ouais. ouais. Ah, t'es comme moi. Le oh, diable? Le diable. Les gens ils kiffent rejoindre c'est pas Bah oui, tout le monde... tout le monde qui rejoint. C'est quoi ce, ce bordel Bon, de chien Attends, un instant, attends, attends, attends. User left your channel. Je pas que c'est Bonsoir. Bonsoir, Nathan Opoly. Bonjour. Nathan Oui. Attends, mais c'est notre pote de tout à l'heure, ça, Nathan. Non, c'est <t> un random. Nathan, Nathan, Nathan. Je veux dire un truc qui <'es> va... Écoutez bien. Je demande le silence dans l'assemblée. Vas-y, vas-y. chut Relever un homme du peuple. Tu as bug. C'est pas grave. Nathol, refais. Tu as bug. Écoutez bien. Glisse-toi hors de la boutique de l'air. Au même instant, nous étions ainsi dans les toilettes. Quoi Merci. S'il vous plaît. Le oui, respect. Ok, je De Kaka dure. Continue Nathol là, plus tard Oui, PD. Venir si tard que le ciment n'y est pas, Eh ben ça marche <rire>